Bienvenue dans l'ombre des salles obscures, une émission dans laquelle chaque semaine, donc, je vais vous raconter une petite anecdote autour de l'envers du décor des salles de cinéma. Alors, pour la première anecdote, j'ai hésité et en fait, j'ai eu envie de vous parler de la première fois que j'ai réellement, entre guillemets, découvert l'envers du décor du cinéma. Euh, parce que lorsqu'on est plus jeune... La plupart du temps, on sait que le film est projeté, mais on ne se pose pas forcément la question de comment il est projeté ou de ce qui peut se passer haut en haut dans la cabine. Et la première fois que j'ai réellement découvert ça, c'était il y a un petit moment. Alors si je me plante pas, c'était courant 2008-2009. Euh, et je savais un petit peu ce qui se passait en cabine, je savais pertinemment qu'on projetait des films, que la pellicule tournait parce que oui c'est bon de rappeler qu'en 2008-2009 on était sur l'espèce de période un peu transitoire où les cabines étaient en train de passer de la full pellicule à une transition numérique qui allait ensuite générer donc, ce qui se passe aujourd'hui où littéralement toutes les cabines sont équipées avant tout de numérique et non plus d'argentique l'argentique étant donc la pellicule et je crois que c'est un des derniers films dans cette période-là que j'ai vu projeter en pellicule. Un film dont j'ai très peu de souvenirs qui s'appelait Be Bad de Miguel Arterta, euh, qui s'appelle You, Film Revolt dans sa version originale. Et honnêtement, je me souviens quasiment plus du film. La seule chose qui m'avait marqué, c'était que c'était un film qui passait encore en pellicule dans une période où clairement j'allais au cinéma et je voyais beaucoup de films en numérique. Et en fait, j'ai pris conscience qu'on était en période transitoire et que potentiellement il y allait avoir pas mal de problèmes durant cette période-là parce que eh ben, j'ai découvert que la pellicule, ça n'était pas qu'un mythe qu'elle puisse brûler. Parce qu'en fait, littéralement, euh, le projectionniste a eu un souci et le projecteur s'est mal lancé. Et lorsque le logo back film est apparu, eh ben, le logo back film s'est bloqué et la pellicule a brûlé. Donc imaginez sur un écran d'à peu près 25-30 mètres de large voir une pellicule cramée, c'est assez impressionnant. Pour voir la personne ensuite débarquer dans la salle et nous dire « on va en avoir pour quelques minutes parce qu'il y a un bout du film qui a brûlé ». Et ça continue aujourd'hui, hein. enfin, lorsqu'il y a des films en pellicule, vu que maintenant, beaucoup de techniciens euh, qui commencent justement à être très jeunes et n'ont pas eu forcément de formation en cabine ou de formation argentique, et, et ça arrive. Donc oui, alors ne vous étonnez pas, si un jour vous voyez une pellicule brûlée, en fait, c'est simplement que le Projo a décidé que ça serait rigolo d'arrêter en fait la pellicule et que la lumière du xénon, donc la lumière qui supposait lancer l'image à l'écran, elle est tellement puissante en fait que... Ça fait brûler la pellicule. Et je vous assure, ça va très très vite. Hein. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, lorsque l'image s'arrête et que la lumière continue d'appuyer dessus, ça se passe en même pas une seconde. La pellicule brûle et ça peut rapidement prendre toute la pellicule parce que c'est hyper de ça. Et c'est pas une Glorious Bastards qui nous a repris l'inverse. Bref. Donc voilà c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'envers du décor des salles de cinéma parce que même si avant je savais que ça existait je n'avais pas forcément pris conscience que ce genre de quack pouvait arriver mais en tout cas une chose est sûre c'est que ça m'avait beaucoup amusé à l'époque et j'y repense très souvent aujourd'hui lorsque je pense à cette idée que la pellicule ben, ça peut cramer. Voilà c'était cette première anecdote, j'avais envie de commencer light, bien évidemment nous aurons d'autres anecdotes qui vont parcourir ces vidéos. Là c'était une anecdote beaucoup plus personnelle plus que professionnelle, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, n'oubliez pas que dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.